Je m'appelle Aminatou Eschar, euh, ben, je réalise des films euh, documentaires et expérimentaux. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des films. Euh, euh, Djamilia est euh, le second film euh, que je fais en Asie centrale, donc j'ai commencé à y aller en 2006. Et, euh, et voilà, j'ai fait quelques, un court-métrage et un premier-moyen-métrage. Euh, qui est une, comme le premier volet de mon travail là-bas en Asie centrale, et puis là maintenant de Jamelia, en Super 8. Donc je filme en Super 8 euh, essentiellement, et, euh, et, euh, et je travaille euh, beaucoup la relation du son et de l'image, au travers de mes films, avec le Super 8. Je travaille en pellicule, et, euh, et alors mon parcours... Euh, ben j'ai fait des études de cinéma d'abord euh, et puis d'ethnomusicologie, un double cursus mais il y a, y a très longtemps maintenant. Et, euh, et, euh, et j'ai aussi une formation musicale, Enfin, j'ai fait de la musique au conservatoire pendant assez longtemps. Euh, et, euh, et tout ça, euh, enfin, voilà, forme un tout. Je suis allée par hasard euh, la première fois en Asie centrale, enfin au, oui, a au Kyrgyzstan, en 2006, euh, c'était pour, pour voir, voilà, et puis euh, je me suis, enfin euh, les choses ont fait que je, je, je suis restée d'emblée euh, à Bishkek, la capitale, et que j'ai commencé à, à faire des ateliers cinéma, euh, je me suis posée, je ne voyage pas de façon, enfin je ne voilà, je, je suis pas une touriste, je je m'installe quelque part et puis après je vois si ça me plaît ou pas, et si j'irai, si j'y sens que je peux mettre en place des choses. Et donc euh, j'ai euh, euh, filmé quelques premières images, j'ai fait ce premier court-métrage qui s'appelle « Esquisse kirghiz » euh, et, et puis j'ai écrit un premier film euh, qui s'appelle « Broadway », qui est un film plutôt sur la dictature et l'autocensure qui se passait en Ouzbékistan, au, au Kazakhstan, au Turkménistan. Et, euh, et, et dans ce film-là, j'avais déjà intégré la figure de, de Jamilia. Euh, j'avais lu le roman euh, tout de suite, enfin dès les premières années, enfin dès que je suis allée la première fois là-bas. Et, euh, et, et en arrivant euh, sur le tournage, euh, je me suis rendu compte que je pouvais, enfin qu'il pourrait pas y avoir Daniel et Jamilia. C'était un non-sens d'avoir un, un couple d'amoureux comme ça qui, qui traverse un film. Euh, quel qu'il soit, donc j'ai enlevé Daniard, j'ai gardé Jamilia et j'ai commencé à chercher euh, une comédienne pour euh, jouer cette Jamilia. Ça devait être des plans euh, mis en scène. Et, euh, et en cherchant Jamilia, enfin la comédienne, euh, un jour, je me suis installée dans un, dans un bazar avec des amis. Et euh, donc un bazar, c'est un grand marché où on vend un peu de tout. Et j'ai fait passer le mot. Et là, euh, beaucoup de de femmes sont venues me voir, des jeunes femmes, des, des adolescentes de 15 ans, de 20 ans, et puis des femmes un peu plus âgées sont venues aussi, 30 ans, puis en me disant, ben voilà, moi je... je, je suis peut-être un peu plus vieille, mais je, je suis Jamilia, est-ce que je pourrais faire partie du film Il y a un casting Est-ce que vous pensez que... Et euh, elles ont commencé à me parler du, du personnage et de, de plein de choses différentes. Et il y a des femmes euh, très âgées qui sont venues aussi, en fait, de, de, de 60 ans, et à me dire, euh, ben... Bon là, je, ouais, j'ai 60 ans, mais moi, moi, je suis Jamilia. Alors, euh, bon, est-ce qu'on peut pas arranger les choses Bon, quand même, je voudrais bien une Jamilia. Et donc là, je me suis, je me suis dit, euh, le tournage était à peine commencé de Broadway, mais je me suis dit que Jamilia, c'était, ça devait forcément être un film à part entière parce que il euh, y avait, il y avait possibilité en fait de de, de, de faire des choses, de rencontrer des gens, des femmes, et, euh, et, euh, et la seconde chose, c'était que Broadway étant un film sur, euh, euh, bah, sur euh, la dictature, l'autocensure, dans des espaces très contrôlés où, où on ne peut pas forcément parler aux gens facilement, euh, je, voilà, tout de suite je me suis rendu compte que je n'aurais pas de parole intime ou personnelle dans ce film-là, comme j'avais aussi envie d'aller rencontrer des gens, enfin, je ne pouvais pas me contenter de ça, il fallait que je fasse ce film-là avec l'idée qu'après, je pourrais rencontrer les gens d'une façon ou d'une autre, je me suis dit qu'il bah, que voilà, qu y aurait un film qui, voilà, qui, que Jamilia pourrait m'apporter vers, vers ça. Et, euh, et, et, voilà. et après, donc ça, c'était en 2009, donc j'ai quand même filmé les images de Jamilia qui marche dans la montagne en 2009, et donc après ça, ça a été un, un, voilà, un long chemin d'écriture, de repérage, où j'y suis allée depuis 2006, peut-être plus d'une dizaine de fois. Et, euh, et voilà, j'ai rencontré beaucoup de femmes tout au long de ces repérages et, et où le film, a petit à petit, a pris forme et, et voilà. Au début, je suis toute seule, oui, ça c'est... Je suis vraiment toute seule au début, enfin pendant assez longtemps, je suis toute seule à faire mes voyages, mes repérages. Euh, j'ai écrit, j'ai eu une première résidence d'écriture en 2012 euh, à la résidence du Moulin d'Andée. Donc c'était pas de l'argent mais un, un endroit pour écrire et pour mettre en place euh, un dossier qui, voilà, qui serait censé me porter euh, euh, des subventions, enfin, voilà, de l'aide. Euh, euh, mais euh, voilà, ça a été vraiment très très long. Euh, J'ai eu l'aide euh, du CNC qui m'a permis de, de partir en tournage en 2015 et euh, à un moment où, où en fait j'avais décidé d'abandonner le projet parce qu'à un moment donné quand il euh, n'y a vraiment plus d'argent, en fait comme je voulais tourner en pellicule et que j'avais besoin d'interprètes sur place, je ne pouvais pas aller rencontrer ces femmes toutes seules, je parle pas... À... Euh, Russe, kirghize, ouzbek, enfin voilà. Donc euh, là, là, pour le coup, il fallait quand même un minimum de moyens, euh, en dehors du fait que j'avais pas envie de travailler seule non plus. Et donc du coup, euh, voilà, j'ai euh, eu cette aide-là en 2015 et, euh, et qui a permis de, bah, de faire un tournage assez. Euh, de manière quand même assez contrainte, on n'a pas eu tant d'argent que ça, donc ça veut dire que euh, ben, je suis partie seule, qu'il n'y avait pas d'équipe sur le tournage, euh, que j'avais quand même une interprète, mais que j'avais très peu de pellicules, euh, Super 8, j'avais 80 bobines, ça correspond à 3h45 d'images euh, de rush, donc euh, c'est pas grand chose en fait, enfin ouais c'est pas grand chose. Mais, euh, mais voilà, je, je me suis dit, voilà, de voilà, toute façon, on, on, j'y vais et, et, et puis on verra bien ce qui se passe. Et, euh, et, et c'est à la toute fin en fait, du montage que sont arrivées euh, ben les, les, les, les, enfin, les autres aides. Euh, donc c'était plutôt bien, qui nous a permis de terminer le film. Et voilà, ça a été hein, quand même un long, un long chemin, une longue bataille. Je tourne en Super 8 depuis, depuis le début, en fait, euh, depuis le début. Au départ, c'était euh, parce que, enfin, pour les mêmes raisons, j'avais pas beaucoup d'argent et, euh, et en Super 8, euh, bah, les caméras Super 8, euh, à l'époque, quand j'ai commencé, étaient beaucoup moins chères que les caméras vidéo puisque on pouvait les acheter sur des, dans des vitres greniers. Enfin, tout simplement, c'est vraiment très, très pragmatique. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai commencé à filmer en Super 8 euh, bah, il voilà, y a 15 ans. Euh, avec euh, peu de bobines donc j'ai pris enfin voilà j'ai cette habitude là euh, de l'économie de la pellicule et des images qu'on peut filmer et puis euh, ça ça induit une, un geste enfin une pratique euh, peut-être différente de celle qu'on peut avoir en vidéo parce que euh, c'est silencieux et que donc du coup on doit enregistrer du son de manière indépendante et euh, et, et, et pas forcément au même moment euh, qu'on filme aussi donc du coup ça, ça, ça fait qu'on a deux, deux présences différentes dans, dans les lieux et avec les gens on regarde euh, et, et puis on écoute euh, peut-être autrement et, euh, et de penser euh, cette relation-là, enfin ce travail-là d'enregistrement des, des, des sons et des images et puis ensuite du, du montage Enfin, moi, me est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup dans, dans, dans le fait de travailler avec le Super 8, dans ce choix-là. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi euh, euh, le fait que, euh, euh, comme on n'a pas beaucoup de pellicules euh, et qu'on ne peut vraiment pas filmer beaucoup, on, on doit être très sûr. Enfin, on, moi, j'avais très peu de bobines euh, pour filmer, donc c'est voilà. On doit être très sûr de ce qu'on filme. Et précis, et, et porter attention vraiment à, à tout. Et, et, et du coup, c'est une forme d'exigence, mais aussi une forme de, de présence, d'attention, et d'état de tension dans lequel on est, dans les lieux, dans les espaces, et, et, et qui fait que. Euh, ouais, il y a. Enfin, ça, ça me. Euh, ça me met l'obligation enfin d'être d'être présente d'être vraiment là et de je peux pas me dire que je, je, je, je vais filmer longtemps une heure et puis on verra bien ce qu'il adviendra enfin voilà c'est une bobine et puis il n'y a que deux minutes 30 et, et si voilà et si je voilà il faut il y a une forme d'urgence aussi d'urgence enfin il enfin, y, y a quelque chose qui se passe c'est tout de suite et maintenant il faut être sûr et si si on déclenche pas la caméra Peut-être qu'on le perd, mais, mais peut-être qu'on aura aussi d'autres choses après. Il y a une forme de pari, de risque, de jeu comme ça. Et il y a aussi, euh, donc ça c'est pour les lieux, les espaces et les paysages, mais quand, concrètement quand j'ai rencontré les femmes, euh, de leur dire, euh, que je, de commencer la rencontre en leur disant que je faisais un film, euh, mais euh, que je n'allais pas filmer, enfin presque pas filmer, parce que concrètement enfin, j'avais... À peine une bobine par femme pour les filmer. Du coup, elle, du coup, elle me disait Bon, mais, mais alors qu'est-ce qu'on fait Et alors je dis ben, on, va, on va parler, en fait, c'est la rencontre qui, qui est importante. Et donc, du coup, ça, ça, ça faisait que c'est comme si on, on pouvait commencer à, à être là ensemble et à échanger et, et à converser. Et euh, le fait de ne pas filmer, de ne pas poser la caméra comme on aurait posé une caméra vidéo, aurait fait que, parce que ça m'était déjà arrivé pendant les repérages, qu'elles euh, avaient répondu peut-être pendant 10 minutes, et puis après, elles dit, bon, bah, c'est bon, tu, tu as ce que tu veux, tu peux partir maintenant. Et alors que là, du coup, je ne filmais pas, et donc du coup, il fallait bien qu'il se passe quelque chose, et, et, et c'est une qualité un, de l'échange que, enfin, voilà, que qui qui est vraiment lié, je crois, à cette, cette pratique-là, enfin, du super 8, à cette façon-là d'être, en fait. Et, euh, et donc, du coup, à la fin de chaque rencontre, euh, au moment où je, je, je leur disais, voilà, maintenant, quand même, je vais je filmer quelques images, euh, c'est comme si elles avaient intégré... Euh, la, la, la, la préciosité, de ces images en fait le, le peu d'images qu'elle allait y avoir et donc du coup elle, elle aussi elle avait cest une forme de don enfin d'elle elle, elle m'offrait elle leur, leur, leur image et leur présence et il y avait elles voilà, elle, elle étaient présentes vraiment là en fait et donc il y avait une espèce de ouais, une force de, que je ressentais dans ces, dans ces moments qui n'étaient pas forcément mis, mis en scène. je, voilà, je, moi, je voulais avoir une, une cohérence. Entre tous les portraits de toutes ces femmes que j'allais euh, filmer, donc du coup c'était toujours euh, des plans taille euh, euh, face caméra. Mais euh, mais hormis ça, elle, je leur disais voilà c'est vous qui choisissez les, le lieu et puis, et puis ce, ce que vous faites. Enfin dans, dans, dans ce temps-là qui, qui qui est le vôtre et, euh, et voilà et donc du coup c'est elle qui qui se donne enfin qui s'offrait en fait. Donc, alors il y a ça. Alors, bien sûr, euh, le Super 8, il y a aussi euh, l'image, enfin, la texture de l'image, le grain de l'image qui, qui, qui, qui est beau et que j'utilise et que j'aime euh, travailler. Mais, mais c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. C'est presque à égalité avec, euh, euh, bah avec euh, le, le travail du son que ça apporte et puis la présence euh, qu'on a dans, dans les lieux quand on filme. Quand j'ai pensé euh, le tournage et que j'ai préparé le, le film, et même au fil de mes rencontres de repérage, je pensais vraiment que je pourrais filmer euh, plus souvent, enfin souvent, dans les intérieurs, dans la maison. J'avais cette idée que la maison euh, était le lieu de l'intime. Et en fait, euh, en rencontrant les femmes, très vite, je me suis rendue compte que euh, la maison n'était pas du tout le lieu de l'intime parce que c'est euh, des espaces euh, quand même collectifs euh, et dans lesquels les femmes, enfin, surtout les belles-filles, euh, se retrouvent à, à faire toutes les tâches euh, que leur belle-mère leur, leur impose et qu'elles n'ont pas de, de, de répit euh, ou de paix, et qu'il y a toujours le regard du mari, du beau-père ou de la belle-mère. Et que donc du coup, si je voulais avoir la parole de, de jeunes, enfin, des belles-filles, il fallait que je sois à l'extérieur de, de, de la maison, ailleurs, donc, en fait, soit dans des espaces publics, enfin, là, là où je pouvais en fait, euh, trouver un endroit qui, qui conviendrait, et dans le, où, je, où je serais assez tranquille pour parler avec elles, soit sur leur lieu de travail. Et donc, en, dans les intérieurs, euh, globalement, euh, les rencontres que j'ai pu faire, et quand j'ai pu filmer, c'est avec les belles-mères. Parce que c'est les belles-mères qui, qui sont à l'aise euh, dans leur maison. Euh, elles ont des belles-filles qui font les choses pour elles. Et donc, elles peuvent leur dire euh, de, de se mettre à l'écart. Et dans ce cas-là, on ne les dérange pas. Et, et là, j'étais plutôt tranquille avec elles. Et, et donc euh, voilà, alors moi, je, je, ces, ces maisons sont assez belles, assez magnifiques, donc il y avait une espèce voilà, à la fois de déception au départ, et puis en même temps de, voilà, de me rendre compte que tout ça était très très beau, pouvait paraître très, très accueillant et, et très chaleureux, et ça l'est, enfin, d'ailleurs. Ces maisons-là le sont, enfin a, on, est, on est très bien accueillis, et, et voilà. Et, mais, euh, mais que pour obtenir la parole, euh, il voilà, y, y avait une certaine parole que je pouvais obtenir et puis une autre que ça, c'est sûr que non. Et euh, après, euh, je rentrais dans les maisons et, et, et, et là-bas, quand on arrive quelque part, on, bah, on vous offre le thé. Et le thé, c'est euh, bah, du thé, et puis c'est des salades, c'est des fruits, c'est des gâteaux, c'est du mouton. enfin La table se recouvre de, de, de plein de choses absolument délicieuses et... Et, euh, et voilà, on est vraiment invité, et, euh, et il enfin y, a, y a un temps de la rencontre qui peut se faire, en fait. Alors, j'ai rencontré une cinquantaine de femmes, euh, donc c'est quand même beaucoup. Euh, et euh, et j'ai à peu près une soixantaine d'heures d'entretien. Je n'ai pas parlé aussi longtemps avec chacune des femmes. J'ai dû faire traduire, euh, transcrire et traduire une quarantaine de, de, de, de femmes. Et, euh, et à partir de là, donc j'ai enfin, voilà, tout, tout lu et j'ai d'abord euh, euh, choisi les femmes qui me semblaient les plus les plus intéressantes à la fois dans ce qu'elles racontaient et dans la façon dont elles racont le racontaient parce que ce qui m'intéresse c'est pas non plus c'est pas tant ce qu'elles disent et de, de recueillir des informations ou des descriptions ou des choses comme ça mais c'est aussi d'essayer de, de rentrer dans leur euh, dans leur pensée dans la façon dont elles dont elles déploient leur pensée pour euh, et, et dont elle s'ouvre aussi, en fait, sur elle-même, même en parlant de choses qui, qui ne leur sont pas forcément proches. Enfin, elle parle de Jamilia, qui n'est pas elle. Et, euh, et, et donc, voilà. Et puis, euh, bah, après, une, les personnalités aussi, dans la mesure où c'était des voix qui, euh, qui ne seraient pas synchrones. Euh, il fallait que les voix soient aussi... Euh, une certaine présence. Euh, et musicalité aussi, parce que c'est aussi ça qui, qui est beau aussi quand on écoute euh, quelqu'un qui parle. Euh, et donc il y a les voix d'un côté, les entretiens. Quasiment toutes les femmes... Enfin euh, j'ai pu filmer quasiment toutes les femmes. Et, et donc euh, j'ai... Euh, ben, oui, j'en ai laissé beaucoup de côté, parce que j'en ai choisi... Il y en a 14 dans le film. Donc c'est quand même assez peu, même si c'est quand même beaucoup. Et, euh, et, et j'ai pas forcément choisi toutes celles dont j'avais le, le portrait. Il enfin, y en a quelques-unes qui ont refusé d'être filmées, enfin qui ne voulaient pas, et, et donc je n'ai pas filmé, mais, mais qui m'avaient accordé enfin, l'autorisation la, la, pour que je, enfin, je les enregistre et que j'utilise je, je, je, leur voix et leur récit. Et, euh, et donc euh, voilà. Et, euh, et après, euh, bon, elles sont toutes belles, donc euh, <rire> je, le choix était difficile. Enfin, je voulais un, un, une forme de chemin dans le film, qui est euh, que, que petit à petit, on se détache de Jamilia, qu'elle disparaisse. Et puis qu'on et voilà, et qu ait des, des Jamilia... Euh, enfin, en face de, de nous, d'une certaine façon, même si elles ne sont pas <rire> des Jamilia, encore en tout cas. Et, euh, et je voulais euh, faire sentir quand même ces, ces, ces zones de résistance, ces petits espaces dans lesquels les femmes, à leur façon et à leur échelle, euh, euh, résistent ou trouvent des des formes de, de, de liberté pour, pour être ou pour décider de, de, de, de leur vie, enfin en tout cas de, de certains aspects de leur vie. Et, et, et, et donc, euh, il, il fallait qu'il y qu ait une forme d'espoir, de, enfin en tout cas que ça aille vers quelque chose de, de, de positif. Mais de toute façon, ça y va, c'est-à-dire que petit à petit, elle, on sent qu'il y a des choses qui, qui avancent. Et, et, et, et qui bougent et qui vont vers, euh, ouais, vers une transformation de la société. Mais très lentement, mais quand même, ça, ça, ça, ça y va. Alors, euh, ces, ces jeunes-là, ces adolescentes à la fin, pour moi, euh, sont, sont importantes aussi dans ce sens-là, en fait. Euh, elle parle des filles, Chaque, presque toutes les femmes parlent de la nouvelle génération, de la jeune génération, et, et, et œuvrent pour que cette jeune génération-là ait une vie meilleure que la leur, ou tout, pas, me, pas forcément meilleure, mais peut-être plus, plus libre, et qu'elles réussissent à choisir plus de, de leur vie que elles n'ont pu le faire. Et, euh, et donc c'était important de finir sur, sur des ados, et puis elle, elle porte une, une parole aussi qui, qui peut être... Euh, font espérer plus. C'est sûr qu'elles habitent à la capitale et qu'elles et qu ont eu la chance d'avoir des ateliers qui, qui, qui parlent d'égalité des droits et que, donc du coup, elles sont très, elles sont très ouvertes et qu'elles se questionnent là-dessus. Euh, voilà, elles, elles vont, elles, ces jeunes filles, elles, elles font elles-mêmes des ateliers, elles organisent des rencontres dans des, avec des, des élèves d'écoles de, de, primaires ou de collèges dans les campagnes. Elles vont à la rencontre aussi des autres, des autres femmes ou des autres filles. Et, euh, et donc, il y, y, y a un lien quand même, euh, malgré tout, entre elles, elles euh, enfin, entre toutes ces femmes, et, euh, et des passages. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et après, cette jeune fille-là, enfin, qui chante là, vraiment la toute dernière, euh, c'est quelque chose de très... Euh, très transgressif en fait ce qu'elle fait de par ce chant là parce que c'est euh, elle chante à la, à la façon euh, des manastis euh, qui sont des, qui, des, qui sont des, des chanteurs enfin des conteurs chanteurs qui racontent euh, l'épopée de Manas. Euh, et c'est quelque chose de, de, de, de très euh, de très précis, il y a une façon de chanter, une rythmique, une mélodie, et, euh, et ce sont les hommes qui, qui chantent, euh, qui racontent l'épopée de Manasse que les hommes, les femmes, n'ont pas le droit. Et, euh, et, et donc elle, euh, cette jeune fille-là, ait, ait écrit un, un texte qui soit quand même plutôt féministe, ouvertement, sur l'égalité des droits et des filles, et tout ça, et qu'elle le chante à la façon de Manas, c'est quelque chose qui... Et euh, oui, qui est très transgressif, hein, qui a un acte euh, assez fort euh, et qu'elle a, qu a assumé, en fait, euh, très, tout de suite, très jeune. Je crois qu'elle a composé la chanson, enfin écrit le texte et puis qu'elle qu s'est mise à chanter. Elle devait avoir 13 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est quelque chose de très, très fort, très beau, en fait. Et, euh, et voilà, et puis après... Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la magie du Super 8, enfin, elle a terminé euh, sa phrase dans le noir, bon et c'était parfait. Quoi. Donc, euh, en plus, euh, ça, aurait, ouais, ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. <rire> si, si, si je peux continuer des choses au Kyrgyzstan, enfin, voilà, je... Peut-être que oui, j'aurai d'autres choses qui se feront là-bas, ça je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Enfin, ça dépend des, des rencontres, des choses qui se passent, de, de l'avancée, enfin, mais c'est vrai que euh, je ne me lancerai pas dans le même travail à partir de Daniard. mais Mais ça pourrait être très intéressant euh, aussi, parce que Daniard est un personnage aussi, aussi transgressif que... Djamilia et donc du coup euh, oui ça, ça pourrait être assez passionnant aussi mais ça c'est voilà ça ce <rire> sera pas pour moi mais euh, voilà euh. mais bah, Jamilia j'ai lu Jamilia euh, tout de suite au début on me l'a offert et j'ai lu le texte et je trouvé assez magnifique bon j'ai euh, quand je me suis rendu compte que tout le monde connaissait Djamilia, vraiment, enfin, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, enfin, vraiment tout le monde, parce que le livre est au programme scolaire, euh, qu'il a été au programme scolaire euh, très tôt, enfin, dès l'apparition du livre, donc euh, le livre, il a dû paraître, euh, enfin, il a été créé en 58, euh, donc euh, j'imagine que dès le début des années 60, il était, il était au programme, donc euh, tout le monde, tout, mais vraiment tout le monde connaît ce texte, qui est en plus un très beau texte. Et, euh, et, et du coup, moi, je ne je, je, je cherchais pas euh, à faire un, un, un documentaire euh, explicatif ou descriptif ou strict comme ça, de cette façon-là. J'aime une approche peut-être euh, indirecte, c'est-à-dire que ce personnage-là me permettait d'aborder énormément de questions, mais, mais sans les aborder de front parce que d'abord je ne suis même pas sûre qu'on m'aurait ouvert la porte comme ça aussi, aussi facilement et aussi généreusement, parce que je serais arrivée avec, en disant, ben voilà, je vais faire un film sur la condition des femmes, euh, mais, euh, mais on m'aurait dit, euh, va, voir, va voir ailleurs, enfin, c'était sûr. Enfin, euh, ou alors parce que c'est au début, j'ai longtemps euh, cherché. Enfin, avant de faire ce tournage-là, j'ai rencontré beaucoup de femmes aussi pour voir de quelle façon je pouvais les approcher et, et ouvrir les discussions pour pour avoir ce qui ce qui m'intéressait et puis pouvoir ce qui ce qui émanait aussi. Tu sais, voilà. Et euh, et, et c'était pas pas évident au début parce que alors que je ne parlais pas pas forcément tout de suite de Jamelia, on me disait « Ah oui, mais alors tu, tu veux encore faire, encore quelqu'un qui vient faire un film sur le kidnapping Oui, vous, les Occidentaux, vous vous êtes intéressés que par ça. » Et donc, donc personne euh, ne voulait me parler, enfin, mais forcément, puisque du coup, derrière cette façon-là de, de me répondre, il y avait euh, l'idée que j'avais déjà un jugement sur, sur leur façon de... De, de, de vivre et, et sur l'organisation voilà, de, des mariages et toutes ces choses-là. Et, et donc, du coup, euh, ben forcément, je ne pouvais, pouvais pas rentrer euh, en, en, en contact avec, avec eux. Il ne pouvait pas y avoir de rencontres possibles. Et, et Jamilia... Euh, et donc, du coup, en, en, est, en abordant les choses de manière indirecte... Euh, euh, en fait, on accède quand même à tout, enfin, mais, mais autrement, mais avec d'autres mots, mais donc parce que au final, tout, toutes les femmes ont parlé d'enlèvement, enfin, parce que c'est comme ça, mais, mais euh, et puis après, il n'y a pas seulement l'enlèvement qui voilà, c'est surtout pas un film sur l'enlèvement que je voulais faire, euh, donc euh, voilà, moi je, je, je voulais plus que faire un documentaire, je voulais rencontrer des femmes et restituer ces, ces, ces rencontres et, ces, et, et, ces, et les femmes que je rencontrais, qu'on arrive à les, à, à les approcher, à, les, à comprendre ce qu'elles pouvaient vivre, comment elles pouvaient vivre et, et comment elles, elles pensaient aussi enfin, la, la vie, quels étaient le, quel leurs regards sur le monde, et sur les relations et sur ces choses-là. Et ça, c'est des choses qui, qui sont intérieures et qui se... Et je pense qu'on peut accéder que peut-être de cette façon-là, indirecte, et puis par le biais d'un personnage de fiction, enfin, par la poésie. Par... Et puis au Kyrgyzstan, les... enfin, il y a beaucoup de... Enfin, les... il y a la poésie est très présente aussi, en fait. Donc euh, c'était... Euh, voilà, et le rap... mon rapport au documentaire, je... Euh, je sais pas, enfin voilà, je... C'était les rencontres, enfin moi, j'ai je, je, fait le film parce que je voulais rencontrer des femmes. j'ai n'ai pas été rencontrer des femmes parce que je voulais faire un film. Enfin, c'est dans l'autre sens que ça se, ça se passe, en fait.